Après bataille la vertière, la l'armée française a pris un coup dans le pays d'Haïti. 1er janvier 1804, Haïti indépendant. Wow, quelle victoire, quelle filleté, quelle bravoure, quel exploit. Mais plus passé 200 années l'indépendance après, Haïti toujours était parmi pays qui puis pauvres, qui puis démunis sous la terre bénie. Mais question qu'a poser pour qui ça Haïti toujours été dans une pauvreté extrême, dans une insécurité malgré quantité d'experts, malgré quantité d'intellectuels gagnent, pour qui ça Haïti toujours trouvé dans une crise. Frère Maxem, il y a quatre groupes sous ces pays. Et dans le nous arrivons là, faut nous nous poser nous question, qui s'en na fait pour nous être comme capables capable, racher pays en bas de quatre mouns, Qui s'en qui fait? Râlez chez vous, chita confortablement, fouko qu'on info ait pas ou rentrer la caisse ou c'est un plaisir. Tout les ça y sa a bon petit mamite, sans retirer et sans mettre. Yon week-end, a yon week-end, depuis week-end arrivé, c'est plaisir, Mesdames, mademoiselles et messieurs, Bonjour, bonsoir, comment nous Encore une autre fois, m'a dit merci. Merci parce que vous une confiance pour nous informer. Merci pour fidélité ou la patience. Merci parce que vous like, merci parce que vous abonnez et merci parce que vous partagez la vidéo. Ça fait nous plaisir en pile. Encore une autre fois, si vous avez trouvé sur la chaîne, n'hésitez pas à activer cloche la notification pour là, pour ne pas rater aucune vidéo. Zami paou Foucault. Nous avons eu une chance de présenter un petit compte maté. Et compte ça qui c'était, ouais ouais, en bas Mais Merci à chaque fanatique qui te commente, réponse-là, c'est coulève. On ne partit pour nouveau compte nous gagner. Moins pas mais des poupillems, moins boété. Moins pas mais des poupillems, moins boété. Pas hésité qui quitter éléments de réponse. Pas ou là, dans Commentaire là, ça fait nous plaisir. En pile en pile. Haïti, c'est un grand pays et c'est un bel pays, frère et soeur bien-aimé. Par rapport ensemble avec salle gagne sous-tête et salle gagne en bate. Moi, kapab di, l'école yote toujours appren nous faire division. Et le fait yon division, yon trois bagay pou koné. les dividendes, le dividende, yon diviseur et yon quotient. Et bien, frère et soeur bien-aimé, nous capables de comparer les dividendes ensemble avec haïti Divisé, c'est la quantité secteur qui est dans pays et quotient donc c'est chaque partie de secteur qui prend le travail et puis pour pays est capable de toujours être campé ça veut dire si nous prenons quotient multiplier par diviseur li suppose moins dividende là si un Haïtien multiplié par rapport à ensemble de ressources en qui sa été mises travail, travailler, eh bien, supposé ban c'est Haïti. Est-ce qu'on comprend ça, M. là Donc, mesdames, mademoiselles et messieurs, yala, si nous na prenons un cadre de dividende ensemble avec divisé, le pays d'Haïti, présente présentait un couillon gâteau. Pour quatre groupes de monde qui vivent dans le pays. Et quatre groupes de monde, malgré el, payo, même, la quantité d'opportunités du pays, quand ils jouent, ils ne peuvent pas prendre pour le travail. Ça, c'est que si toutefois, on ont dit, ils ne peuvent pas multiplier le pays. Est-ce que c'est bon, Haïti? Non, ça veut dire, ça, Haïti, il ne peut pas travailler vraiment. Mais chaque monde vient prendre parti pour le pays et il peut faire courir. Ça vient faire que, de jour en jour, pays a à disparaître, donc, ou vient retour pas presque, ou être ce là encore? Est-ce qu'on comprenne ça, ma expliqué ou là, là? Mesdames, mademoiselles et messieurs, après bataille vertière, 1er janvier 1804, wow, T'es gon, qu'est content? yon joie? yon fieté? Parce que, nous t'es calé l'armée français à l'époque qui t'es une te la qui t'es plus puissant sous la terre bénie. Mais après bataille ça, sa, qui ça fait plus passer descend l'année indépendance, fait ici fait pays plus pauvres. Qui sac passé qui fait que? Ke... Haïti, si toujours nos crises, qui pas jamais finies. Qui fait nous toujours nos e insécurités 24 sur 24? Qui fait nous toujours à faire la une, non tout s'ac pas bon? Des questions pour poser. Des travail qui vous faites. Est-ce qu'un fait travail ça, ne retire pied pas ou ne met pied pam? Est-ce qu'un ca dit eh bien, fuck que gon la grel ki tombe pou tout ki la grêle qui tombe pour tout Haïtien qui la pli pour l'autre moun saute l'autre côté vine sous terre? Est-ce qu'on a dit, eh bien, que bien, la classe politique qui a éliminé tout pour yon l'autre classe capable de et et pour payer à sortir dans salier là Qui ça qui fait vraiment? Mais, mesdames, mademoiselles et messieurs, pour résoudre un problème, il important pour comprendre le problème. Si vous ne comprenez pas, si vous ne mettez pas en position pour comprendre, et bien, vous ne pouvez pas résoudre le problème. Et, les confine résoudre, les gens dit eh bien, voilà, une solution problème. Mesdames, mademoiselles et messieurs, l'on point pays tant Haïti. Pays-ci, là, qui a plus passé 200 partis politiques. Parce que ma problème, dans l'année 2013, le ministère de la Justice te reconnu yon total de 140 partis politiques. Donc, je ne dis pour chaque partis politiques poussé, je suis capable de Haïti a environ 200 partis politiques. Mais mademoiselles et messieurs, bon bagay pour comprendre, majorité moun qui dans pas de politique sa, yo, yo pas de travail. série de politiciens qui fait vie yo, ap monté de son boule caoutchouc ou pas jambose tête ou questions. qui les yon chita pour yo travail, pour yo occupe famille yo? des moun qui dans manifestation 7 sous 7 qui toujours dans la rue, ou ap dit ket, men, di ket, mais, moun n'a dit la manifeste, qui sa manger? comment l'occuper famille qui ça le fait pour le vivre qui travaille que le fait <laughs> et là pour comprendre une série de partis politiques qui forment un pays frères, et bien-aimés partis politiques ça mission principale c'est de déstabiliser et majorité parti politique côté joindre l'argent pour occuper famille c'est un seul côté c'est pas travail yon pa travail yo mais c'est dans l'état pour joindre l'argent est-ce qu'on comprend frères et sœurs donc les wap gade profil parti politique yo. donc mesdames mademoiselles et messieurs moun sa yo, yo prêt pour faire tout bagay, yo prêt même pour yo vendre n'am yo pour yo capable river joindre un poste dans l'état est-ce qu'on comprend ça, ma, expliqué ou, là? Parce que, moun, sa yo, yo, toujours, là, dans la rue, Ou pas, j'aime, connais, qui, côté, yo, mette, yo, mamite, poids en bataille. Ou pas, j'aime, connais, qui, côté, yo, mette, yo, mamite, maïs en bataille. Mais, yo, toujours, d'ou gon, bataille, yo, a, fait. Et, pas, travail, yo, a, travail, mais, yo, a, bataille. Et on prouvé nous ça chaque jour, c'est bataille à bataille, parce que si c'est travail, ou tape travail. Tap pays à pas ta capable de trouver, n'ayons pauvreté pauvreté comme ça. Plus passer descend l'année, la plus passer descend l'année la indépendance. Nous pas ta de trouver, nous parmi pays qui est pauvre, après une si belle histoire comme ça, pas ici. Donc. Mesdames, Mademoiselles et Messieurs, majorité parti politique, ça y est, ont créé ensemble avec yon seul objectif, c'est se déstabiliser. Parce que si y'a pas déstabilisé, y'a pas vivre. Si y'a pas déstabilisé, y'a pas qu'à manger. Si y'a pas déstabilisé, y'a pas qu'à occuper famille. Yo. Donc, Mesdames, Mademoiselles et Messieurs, j'en de parti politique, ça y est, pas gagné intérêt dans l'élection ça au perdir dans l'élection parce que majorité dans monde ça yo qui fait partie qui fait partie de parti politique ça yo madame yo pas dans pays petit yo pas dans pays a yo pas de famille donc yo là seulement pour souser dans l'état c'est comme ça yo créé. même si tande yo relé yo en avant yo en après yo relé sous côté yo relé en temps ça que les rein Haïti va Haïti Protege Haïti, lève Haïti, prie Haïti, ah, ah, ah, eh, eh, eh, oh, oh, oh, toutes ces parties politiques, oui. Tête calée, tête achevée, bon, tête déplimée, toutes ces parties politiques. Eh bien, majorité n'a yo yon créé, à qui yon seul objectif, qui se déstabiliser pays d'Haïti, parce que c'est se seulement dans l'État, pour yon joindre l'argent, yon pa pleve ni loup, ni les gens, ils ont intérêt, non faire élection pour renouveler dirigeants, pour que nous capables toujours bon pays qui stable, pour que toute boîte l'état soit capable à fonctionner, ils ne pas payé intérêt dans ça, s'il vous plaît. Donc les que ont gagné gens de parti politique, ça ils frères et sœurs bien aimés, qui créent ensemble avec objectif déstabilisé, qui prêt pour y avoir 900. Pour que soyez capable de jouer un poste pour arriver au pouvoir, y une série de bourgeois mal intentionnés, une série de bourgeois corrompus, Jean Jovenel les oligarques corrompus. Eh bien moun sa yo vin ensemble avec corrompu qui par pays a trouver stabilité pour le prendre rail développement. Eh bien, à chaque fois qu'on vous avez fait positif dans le pays, qui n'a pas d'intérêt, s'il vous plaît, eh bien, bourgeoisie s'apprête pour financer les gens sa. Et puis, s'entendre, ils, ils jouent une série de qui vulnérables dans les quartiers populaires. Et puis, ils déstabiliser yo ils yo crasés, pièces ne pas capable de sortir, à ensemble avec activité, Parce que... Yop défend intérêt yo et nous capable majorité manifestations qui sont faites dans jour passé yo journée Jodia par rapport ensemble avec Jean-Paye ou a dit manifestation craser briser ça yo bloke pays pendant 3 4 mois dans intérêt qui est est-ce que c'est dans intérêt la cité soleil non est-ce que c'est dans intérêt moun la saline non mais c'est dans intérêt Parti politique qui crée ensemble avec objectif déstabilisé, parce que yo pa pas de capacité pour aller dans l'élection, moun ne pas voter, mettez ensemble avec bourgeoisie corrompue, et bien c'est dans l'intérêt moun ça, il manifester, puisque je ne dis pas, c'est lui-même qui est Berchon joyeux. Donc, mesdames, mademoiselles et messieurs, ça c'est premier groupe moun qui a Haïti, nos crises qui pas jamais capable finir. Et deuxièmement frères et sœurs bien-aimés, ou pral la bourgeoisie. Faut qu'on ait comment secteur ça lui même, les fonctionner. Gou série d'images ou a sous sur internet là de Haïti ou a dit Pays ici là, c'est moun pauvres seulement qui rete dedans Pas gen moun qui gen moyen. C'est moun pauvres seulement mais des trompe ou, malheureusement, c'est pas ça. Haïti gon grand, grand grand bourgeoisie. Mais le wap gade comment pays a fonctionné. Mais le wap gade comment la classe économique a fonctionné. Wap dit, là monsieur, go inégalité sociale qui enrageait, qui pas du tout. Bourgeoisie nous gagne qui représente économique pays économique qui gagne toute franchise douane. A fait un au niveau de création d'emploi. Nous gagnons bourgeoisie senti. Nous gagnons bourgeoisie pourri. Moun sa yo yo vle tout. Et non seulement sa tout. Yo vle monopolise tout. Mais yo pa bay an Yo kembe tout en bas griffio. Yo monopoliser tout. Pièce moun baka pou pa ka sorti pour fonti pachat pou akomonte pa basé. Et yo même yo pa bay en retour Yo pas participé à rien tout s'il vous plaît. Et majorité décision politique qu'a prend, toujours là et yo, e yo pas jamais dit décision ça toujours prend dans intérêt Et si toutefois donné au ta changé, s'il vous plaît, yo prêt pour yo investir des millions de, million de dollars pour vous craser pour yo, pou yo déstabiliser président ça qui travaille travail pour que les réformes qui fait dans boîte l'état, yo renverser et pour travailler ça fait, c'est à l'aide de partis politiques qui créent ensemble avec l'objectif de stabiliser, parce que c'est là pour y de l'argent, c'est là pour y'a manger. Mesdames, mademoiselles et messieurs, vous veux comprendre les dans le secteur privé en pays. Les secteurs privés dans pays d'Haïti ne va jamais Parce que une bon série de gens n'apprend comme dirigeants, une bon série de leaders politiques nous disent, oui, gardez nos gens que vous a parlé. Moun sa yo kapabou représente nou, moun sa yo ge aouni nan disku yo. Malerezmoun se bel fle sans ode yo ye. Mette ensam avec yon pati nan population, se pou mil goud yo yop travail, se mil goud yo yop défan. Yo pawe pi loin ke mil goud la. Comment se ke te sa pral fe pe di batay? Bam yon ti pour pou mwè sa kapase. <laughs> Donc, ge an pile moun ki toujou di. Ce n'est pas le secteur privé à pour créer un emploi. Ce n'est pas, le secteur, privé pour faire l pas le secteur privé pour faire l'hôpital. Ce n'est pas le secteur privé pour faire 10, pour le faire Mais le secteur privé dans le pays d'Haïti, c'est acheter le Hmm, Acheter revendre seulement? A <laughs> la traka pour la Haïti. Parce que de -pa gens qui font partie de secteur économique, c'est vrai que vous ne même pas faire même ensemble, mais c'est Haïtien. De même, aux États-Unis d'Amérique, l'on nomme ta Chomp, qui était président dernièrement. Liguez l'argent. avez dit oui. Eh bien, c'est secteur privé à pas là lui-même pour que il l'hôpital, il fait gauche, il fait droite. Mais quand il s'agit de citoyens de pays, ou suppose travail pour, faire, pour mettre pour pays ou la, parmi tout l'autre grands pays. Pas de question, c'est pas ou elle, c'est si, c'est pas ou c'est là, mais chaque secteur a un rôle joué jouer dans l'avenir pays, dans le développement pays. Il y a qui a l'argent, li pas acheter dans l'autre pays, qui viennent revendre. Est-ce qu'on comprend À À l'acheter dans l'autre pays, qui viennent revendre, c'est tout. Mais qui s'est passé, frères et sœurs bien-aimés, qui investit dans l'immobilier Lesquels construit un pile bâtiment, eh bien, les gens côté pour y rester, On construit bâtiment ça, yo. Les ki qui apprennent génie civil, les gens qui apprennent l'architecture, les gens qui sont contre-mètres, les gens qui sont bosses dans le pays d'Haïti. Eh bien, frères et sœurs bien-aimés, ils jouen un travail. Parce que quand ils continuent à construire, ils de moun qui investi dans domèn sa, Donc, tout moun monde ap investi dans domèn nan, Et eh bien, c'est tant même lap travay, et eh bien, l'a fè fait l'argent pour occuper la famille. Est-ce qu'on comprend ça, ou la? Gé, tout qui a choisi investi dans la santé. Il construit plusieurs hôpitaux. Nan construire plusieurs hôpitaux eh bien ça fait jeune à la médecine. Donc là yo la médecine, yo prend temps, yo prend sang, yo chita pour apprendre ni bien parce que yo connaît c'est dans tel hôpital yo pral déposer CV, donc pour passer dans l'hôpital, ça faut une compétence à capacité. Donc, qu'on y a là, ça va le fait, un pile les jeunes, les qui ont fini d'apprendre médecine, ils n'ont pas chita, mais ils ont joué un travail pour yo faire, ils sont capables d'aider les familles et famille yo, non seulement ça tou, tout, ils sont capables de participer pour relever l'économie pays. Il y a un pile tout qui choisit d'investir dans l'agriculture. Donc, un pile monde qui rentre à l'école, qui a agronomie. l'agronomie. Yo pas chita, non bio, non capitale, là, et puis yo pile mais yo retourné dans ville profession, yo retourné dans l'habitation, yo al travail, parce que yo est secteur agricole, là, faut que lui avance tout, faut que pays a produit sous toute forme. Mais est-ce que dans le pays d'Haïti, nous gagnons monde dans le secteur privé, là, qui fait genre de action, ça, yo, pas ici. puis il faut acheté, yo a pas acheté revente. Et depuis, c'est acheter seulement ou acheter achetez Ou vous pays fatra. Ou vous pays consommateur parce qu'on pas produit. Et malheureusement, les gens qui tout jour ne veulent faire tête, ils ne comme devant population qui y a bataille pour que vous achetez-vous condition. De vie, yo a bataille pour que guéon pis bon éducation, pour nous jouer pis bon soin santé, pour gué pis bon sécurité, pour que nous capables relever production nationale là. Malheureusement, c'est ça vindi ou, mais nan tétio, ak nan keyo. Parti politique, ça créé pour déstabiliser. Parce que si ça y'a t'a vindi ou là sincère, eh bien, là y'a eu plein pouvoir fraiser ce bien-aimé, ça qui fait partie de secte privé, qui fait payer à tout le pays acheter et Eh bien, dans le douane, il faut faire taxer les produits alimentaires acheter dans l'autre pou pays pour venir vendre. Il faut faire picher, passer sacs dans le pays. Il faut faire picher, pour obligé investir dans la terre et est que ou investi dans la terre donc les comme emploi à créer et non seulement ça tout pays ap a manje n'a consommer local mais malheureusement frères et sœurs so bien-aimés moun qui fait partie de classe politique là objectif yo c'est déstabiliser donc yo foun sel ensemble avec bourgeoisie sentia et qui moun kap paye po les pour casser a population journée aujourd'hui ou capable suivre il y avait une route pour mourir sans système d'eau, sans l'hôpital, sans université, pas gagné. Et puis 70% de gens qui vivent dans le pays, s'il vous plaît, ces jeunes, yo ils ont seul objectif dans la tête, c'est quitter pays. Parce que, en tant que bon citoyen qui gagne l'argent ou décide investir, ça arrive. ou dit, OK, mettez un système campé. Eh bien... So, wap fè, wap mache ba dlo nan 10 communes. Donc, ou participe nan le pays ya. Ou di wap fè l'hôpital, ou mettre l'hôpital nan chaque département, population ap de prendre soin. ou participe nan développé pays Est-ce que vous comprenez? Mais le ke nou gon pays, les revan. Donc, yo monopolise tout, yo vle gen tout, et là, fin fait faire l'argent, de l'hôpital dans le pays, de gagner, puis soin l'autre bord. Je finis vendre, ramasser l'argent, de bénéfice des okay, et je C'est ça le pays. C'est ça le secteur économique. C'est ça que la bourgeoisie. Maintenant, mademoiselle, c'est monsieur Kounyala, l'autre groupe qui s'est gagne, Je ne dis pas, je capable de dire, trois pays d'Haïti gangsterisés. Majorité grand-ville, yo, ou abjouenne pour pibiti, six à 7 groupes armés là-dedans, yo. Et chaque groupe armé ça, yo, gon chef, qui est le commandant, belle boss, cap fait actualité. Yo, pren contrôle pays, ya, nan, mes autorités, Donc, mesdames, mademoiselles et messieurs, quand c'était zam, ou e gang, yo, genye? <laughs> donc, souvent nous souvent dit eh bien yo pi bien équipé parce que la police la police qui la pour protéger aksevi. la police qui la pour sécuriser le pays tu comprends hmm. et mais qu'on y a là lo l'on regarde qui côté gang yoye, c'est pas côté moun qui gagne l'argent yo gang ça yo trouver dans quartier populaire côté moun qui pi pauvre, vérité Côté moun qui pa ka mange yo rete. Côté moun qui pa ka jouen lo yo rete. Côté moun qui pa ka voye petit yo l'école rete. C'est côté moun qui pauvio. C'est là, groupe gang sa yo, yo souvent yé. Et wap gade yon série de zam qui nan met yo. Ces zam qui vendent trois, quatre mille dollars. Et façon gang sa yo ap opere. Même dirigeant nous yon, en bas, au gang yo monte parce yon même objectif yon se déstabiliser Yon pral dire ou, zone ça c'est zone rouge, zone de non droit, donc la police pas kapilel. Est-ce que tu comprends? Donc chef de gang sa, vine sel kok chante dans zone Mais zam sa frères et sœurs so bien aimés, qui côté yon Qui côté yon soti, est-ce que c'est dans le ciel? Est-ce que c'est dans le cimetière yon yon? Est-ce que c'est le gang gangan ou bien est-ce que c'est dans l'église ou pran yon? Non, gon kote yon soti, gon façon yon arrive dans le pays d'Haïti. Et, majorité zam qui est-ce qui ba yon? Se moun divise pou renye yon. Se klas bourgeoise yon. Se politicien yon, qui kouen nan déstabilise parce que c'est là yon fait l'argent. C'est à l'aide de moun sa qui fait zam yo dans nan katye populaire Parce que nan zon sa yo, gen moun ki pi faible, des moun ki pi pa ka manger Donc, on liye yo permet moun sa olie yo. On liye yo permet moun sa yo kapab joen manje. On liye yo travail pou moun sa yo kapab soti nan mise extrême yo ea. Mes frères et sœurs bien-aimés, c'est l'huile a vide sou du fea. C'est zam yo ba yo parce que eux mêmes Objectif, yo c'est déstabiliser pour faire l'argent. Est-ce qu'on comprend? Donc, je dis, on ou jouer yon paquette membre dans le gouvernement qui a financé gang. Ou vient jouer une classe politique là qui a financé gang. Ou vient jouer la bourgeoisie tout qui a financé gang. Et gang sa yo yo a financé, yo byo Zam, yo bayo et cob etc eh bien ça yo yo pral pour faire qui ça s'il vous plaît pour capable de kidnapper moun nan pays ya pour simuler la trouble pour simuler d'ail pour faire massacre qu'embé yon climat insécurité 24 sur 24 donc gang a bloqué à gauche gang a bloqué à droite ça vinn fait que moun gens qui vinn paix rentrer dans pays ya pour investir et moun qui t'es couru, qui pays qui rive l'autre bord qui passe son paquet de temps donc moun ça li vin peuple pour la ville diaspora pa ka rentrer pou le dit li pral investi parce que moun k'ap travail divisé pour rien yon pa ba ou chance et gon façon yon manipuler gang yon, mesdames mademoiselles et messieurs donc moun qui à l'étranger mon cher avant t'a dit ou descendre dans pays ça pour investi, investir ou réfléchir 7 fois 77 fois et frère, c'est ça bien, mais faut que nous comprenne. Que on l'autre secteur li secteur qui fini ensemble avec le pays. C'est secteur religieux. <laughs> nous capable capables de rappeler, nous n'avons jamais passé. Il y a l'église épiscopale dans le trafic d'âmes. Pile ZAM. zam, âmes, pile contenant des balles la entrer dans le pays d'Haïti. Est-ce que tu comprends Est-ce que c'est pour préparer à Maguédon? Non, non, non. Est-ce que c'est pour tirer des mots dans la tête fidèle Non, non, non, non, non. Mais au contraire c'est pour gang yo. Est-ce que tu comprends Donc nous capable le pays d'Haïti gagné, plus passé 70 à 75 chrétiens là dedans Même si 70 à 75 chrétiens après les Jésus se et na pilone djab diable. samedi là dit feu le seigneur le sang de Jésus biou, biou mais ça pas empêché. 80% kou bay la compliqué nalekay jobolo bo sou pou nal garder ki sak passé nalige té de lo n'a aidé bon et comme ça nous di bay la pa bon site n'a aidé bon bon pa ka fè travail là pour kol font aider bondye Eh bien madame mademoiselle et messieurs faut que vous comprendre nan des de situation difficile ça yo secteur religieux a toujours à l'école c'est que religieux a toujours campé sous côté. C'est comme si d'intérêt intérêt, non, insécurité, non crise pays d'Haïti a pour que le travail, pour comment pays est capable de trouver stabilité. l'église va le et messieurs, c'est pour défendre la franchise de est-ce qu'on comprend? Depuis franchise douane yel menace, kade nou yon sel nan la ou, Yo nan la ou Jésus, kou allé l'éternel, kout mou nan d'o, président, allez, gang yon fon sel ensemble avec nous. Depoutande, dirigeant kmante pey ya, kembe yon nan sak pas sa, il a gang, il y a fait contrebande, et eh bien s'entend, so il franchise, doit ne on menace, prend la rue. Chaque monde peut map défend franchise, mwen, ou même défendre petit privilège, ou défendre, défendre. Mais ou capable garder, si que un secteur qui gagne 70 à 75 de la dan pe ne peut Donc, dans ce de situation, l'Église a la capacité de réunir toute nation. Est-ce qu'on comprend Mais malheureusement, c'est pas ça qui fait. Yo pas intéressé. Mais c'est là que franchise douanière yo menacé parce que on fait ça que pas ça et les sa vous lever camper. Yo prend la rue Habib, yo djai en bas pour ka foyer au Donc mesdames, mademoiselles et messieurs, quatre secteurs sa ils ensemble et puis mais Haïti, nous gagnons journée aujourd'hui. Et selon l'ONU, Haïti gagne environ 12 millions habitants. Gagne 4.5 fois et soeurs bien-aimés qui vivent dans pauvreté. Ensemble avec un salaire de 2,41 dollars par jour. Gagne qui nous mise extrême Ensemble avec un total de 1 dollar 23 centimes par jour. Qu'on la, a chaque haïtien supposé pose tête aux questions ça. Qui problème Haïti vraiment? Et qui l'est n'a sorti? ce sec rissier ak pauvreté ça, de plus de 100 l'année. Est-ce que c'est l'international kap vin faire? Donc si que nous pas choisi résoudre problème ça yo, est-ce qu'on pense pensez l'international ap capable venir pour résoudre yo? Si nous pas mette tête nou nous ensemble pour que nous prenons conscience de l'État, est-ce que c'est l'international qui le fait ça pour nous? Jean-Duval, y dit Changer classe politique qui l'a freze bien klas, fet, a te, et ce bien-aimé. Vini ensemble avec une autre classe sans que pas grand travail qui fait. C'est laver mes siates. C'est trente et même d'ailleurs. C'est mentalité nous pour nous changer. Retirer toute vicieuse à volée. Depuis quatre vingt ensemble avec une autre équipe. C'est toujours même bagaille là qui le fait. Si mentalité haïtienne pas changé. Petite fille et petit, fi petit garçon pays, supposé prendre conscience de l'État, yo. Yo supposé passer intérêt pays d'Aïti. Si Haïti c'est dividende là, eh bien, nous c'est divisé, là, que yo multiplie portion ça par rapport ensemble avec nous, l'ici si supposé by Aïti. Donc, tout autant nap travail, c'est tout autant nap pas plus, c'est tout autant division à vine gran et c'est tout autant nap pas recevoir toujours. Si n'a foure menou nan la Bible, bon m'raconto histoire ça. Yon met qui te gè et Et puis met là, gon route li pral fe yon maté. Lire le premier servite al bali 5 talents. Lire le deuxième servite al bali 2 talents. Lire le troisième servite al bali 1 talent. Donc li bayon talent par rapport à ensemble de cap, par rapport à ensemble, li bayon talent par rapport à avec capacité au gain. Et bien frères et sœurs bien-aimés, premier qui te joint 5 li travail, il fait fait 10. Deuxième nan lit travail, il li, li fait fait 4 et troisième nan dans lui-même, il fouillon tout le fourré par là. Et bien frères et sœurs bien-aimés, les mettre la retourne, Il relève serviteur pour vinn balis explication de salte qui te dans main. Premier à dit mettre ah, ou t'es wow, bon 5 te travail, il fait 10 mani. Waouh, félicitations, bon serviteur. Deuxième n'parait qui dit mettre ou t'es bon 2 travail, il fait 4. Wow, félicitations. Et troisième, je dit mais si tu es un bon mère, tu Depuis que tu es allé tout le métal pour le pas tu Parce que je connais quelqu'un qui est strict. Je suis tombé dans la coche ensemble avant, mais je suis tombé dans la lâpe, mais lui dit, c'est un chien. Si je me disais, si je mettais l'argent au côté pour le travail, je me disais, c'est un prend le métal non la banque. Où sont pas paris de ce métal? Je pa n'ai pas besoin. Elle prend pas troisième, elle le soup, elle pas première. Donc, c'est so ça, bien aimé. Si vous comparez mettre là ensemble avec Haïti, Haïti bâille chaque petite lion portion. Mais petit sa le Haïti lui-même lui besoin. Les Haïti dit qu'on y a là, explication. Est-ce qu'on a eu Parce que a tout le monde, Tout moun prend a fait pas Donc, même troisième nan qui retourne pour tes talent par la vini Haïti pas gué chance ça. Donc si que nous pas conscience de état nous qui est-ce qui prend conscience pour nous Donc nous mettons nous ensemble continue manger président et puis de jour en jour pays à vin bi mal la <messances> bonjour les gens ça c'est les quels examinent déjà pour aller là, y a madame comment pays aye, eh bien mais mais comment on répond yo, cette vidéo ça me vaut et bah y a passé tellement pile pas qu'à expliquer, m'passer ensemble avec vidéo ça, y est capable de comprendre pays, mais ça montrer, mais comme ça comme ça y est capable de pays, ah pays malade, oh c'est comme ça ici c'est eh, cette vidéo, ça m'a vu et ba, on dit, mais comment paye trouvé trouvée? Et qu'on ça, garde, non, je paye a pas, ouais, vente l'an pas, bon l'estomac pas. <laughs> <laughs> et qu'on s'en paye à coucher, paye à me là avec son nid, lui-même encore collapsé sur ses têtes. Tellement va difficile même, donc tel va pou pour prendre soin. Qu'est-ce que bien aimé, Famdi, ou non, la coupe pays d'Haïti, et eh bien, Zach insécurité Sécurité continuent à valer terrain. Kidnapping sous kidnapping, bon, parce la on a compliqué. Gagnez premier ministre, Ariel Henry, qui l'a fait aujourd'hui samedi, qui décider par gouvernement, dicté. Dicte point aller à la ligne, tu comprends? Devoir gouvernement, c'est bail citoyen de sécurité pour activité économique, politique, ensemble avec social, capable de faire libre et libre pour de aller à l'école sans qu'elle saute. Point. Nous obliger. <cười> Tenez? Nous obliger, Mais ce n'est pas fait oblige ou fait c'est obligé ou obligé, frères et bien aimé nous obligés quoi pé gang cap simiterait ak panique nan mitan population et nous obligés à tout m frè nan tout pays nan nous obligés Et doit devoir à gouvernement après ça do oblige. le doit nous obliger. et c'est quoi l'histoire ou obligé là font foun bagage ça veut dire c'est pas fort à faire mon obligé et pas fort à faire mais par rapport à situation ou fell quand même des hmm? de non faire quand même ou pap ka fèl pas se samba pousse, da, se pa se de café, bien vrai. Parce que sans ne va pas pousser les gens là. pas de vrai vraiment. C'est même gens ensemble avec un papa qui est petit pour le balai, manger. Quand on a ouvert nos cafés, on a dit, obligé de manger. Comment est-ce que vous êtes de manger Il y a des nouvelles. Comment est-ce que obligé, M. le gouvernement, vous êtes obligé. Dès qu'on est obligé, on est prêt pour faire tout le bagaille. Dès qu'on est obligé, sous le genou, on est obligé de manger. Pardon, mais vous êtes calm, ou êtes 20 petites là c'est obligé au tap, obligé à manger. Est-ce que tu comprends la situation, frères et sœurs brun Saint-Hubert, qui se PDG RCH 2000. Il y a vendredi à frère et sœurs bien-aimé, pendant un studio de beauté, dans Delma 39, pour Delma 41, il était environ 7 ans à souhait. Eh bien, frères et bien-aimé, nèg nègres à pour me de pou des individus sont rentrés dans studio selon proche DGA et puis ils sont allés ensemble avec Toujours selon proche, et eh bien, PDGA, enlèvement, c'est un enlèvement qui planifié. Parce que des nègres dans studio tandis que, gagnent diverses lotes qui sont arrêtées, si il y Jusqu'à ce que y'a sauté ensemble avec PDGA, y'a monté machine, y'a allé ensemble avec elle. Famille on fait qu'on est ravisseur y'a pour dire que PDGA n'a pas. Mais, y'a pas commandé l'argent. Frère, c'est ça bien aimé, je vous dis, d'après plusieurs citoyens, bandit exam kidnappé Laurent Jumelle devant Avani. Donc, en d'Atanis Jumel là, une patrouille PNH qui toujours là dans zone. Yon petit temps après, eh bien patrouille déplacée, déplacé, kidnapper yo débarqué et puis yo aller ensemble avec Laurent. En pile machine comme ça a et c'est pas machine officielle l'état, c'est plutôt bandi qui a si en dedans machine qui une plaque officielle. Bon, l'état s'il vous plaît ça so va fait On comme ça belle là. Yo changé plaque machine, nan yo diya, et même même nan quoi qui ba y gagne plaque machine. A la traka pou la vekaite nan pe ici, là. Mesdames, mademoiselles et messieurs, la police, s'il vous plaît, font coup de pied, nan troisième section communale, Quadebouquet. de En pile si citoyen, écris-nous pour dire nous, go situation kap ka développé nan zone sa, ki pa piti. Troisième section communale, Quadebouquet de c'est une zone qui relève belle fontaine. Nan zone sa, ge en pile soldabas, quatre 400 ma ozo, qui qu'on a le caille ou gan, qu'on a le prend point. Eh bien hier, frère et bien aimé bandits ou peut-être un citoyen qui reléguait homme ensemble avec toute petite lit. Donc, venons en pratique dans zone. mon a marié ou a payer en thème ou a payer l'Église pour fonctionner ou a payer bandits. Yo. Gagnons ou de chauffeur motoro kon passait pour y tomber qu'un scoff malgré ou de là pas bon. Eh bien bandit camper en quoi dans zone fait que chauffer yo pas cap passer nèg ki nan tête base belle fontaine nan misère les kong yon chauffeur moto nan cité doudoun nan jou passé yo ki te raté en bas la police et eh bien sont andea li monte nan zone Bellefontaine, fontaine l'altabli capitaine général et eh bien la bail problème. Mesdames, et messieurs, bienvenue en Haïti, la République des Coquins. Et c'est celle volée au Capriti. Toujours dans la commune Quade de Bouquet. Nous eh bien, notre cher magistrat Ronnie qui présente bilan pendant quatre années Il se fait dans tête commune. Mes amis, à nous suivre. Conseil municipal Quade de bouquets a présenté au bilan. Ensemble, travail, quatre mandats. Peuple Quade de a te OK, ça c'est route qui fait, pas de problème ça c'est bien aimé ça c'est route et ça c'est mes principales là à deuxième nom ça c'est troisième pas de problème en avance, les enfants ah, ça c'est meri quoi de bouquet à, pour le monde qui pas connaît ok le travail s'il vous plaît le travail ça y est à vous jeune mairie, à. Ah. et hein Porte portes raché vous parlez sous des portes frères et sœurs bien aimé pour population hein. C'est bien, messieurs dames. Donc, ça semble dans Méria. Et on y vient. Pas de problème. On continue, mes chers. Donc, ça, c'est puis, on prend le fouillé, qui prend le bail Méria de l'eau, qui prend le place là, et non seulement ça, tout, qui prend le bail, et ta civile là de l'eau. Ok, nous fouillons puis, pas de problème. On travaille pour le peuple là. C'est pour ça que vous nous bannés. On avance, mes amis. Il y qui fait tout dans plusieurs zones. On a ça, on a oui. Ok. Aïe, quoi de bouquet Ça c'est bien de me. Ça c'est route qui fait dans la commune quoi de bouquet. Ça est Ça ta route là-dedans, et puis magistrat, travail là-dedans, frères ça c'est pont. en quelques localités, quoi de bouquet pas de bon, il faut le faire pont. Pour les gens dans la zone, travail Magistrat, c'est bien, on avance. Mais, mon sœur, projet. Conseil municipal, quoi de bouquet à présenter, bilan, ensemble, travail, quatre mandats, pep quoi de bouquet à te s'il vous plaît, quoi de bouquet à nous Pour jusqu'à ce que quitte, quoi de bouquet, on m'en vais, je m'en planter dans m'en la Hey, qui compte qui bon? <laughs> pas de problème. Des empile, bah, ils nous montrent là où tu fais. Travail a décommencé. Ma problème frère c'est ce bien aimé. Les que on y fait monter comme magistrat, place quoi des bouquets à non, il répète sur. T'es gentil travail, vous sentez que là, vie. Il a vi. pas grand chose fait Et puis nous des même qu'on sortit là, caille moins. Monter pour que mal fasse sport sous place là c'était bel moment Mal fait sport sous place quoi des en face l'église rose au seul moment frère se c'est ça bien même baron contre ça passé magistrat tête yo prend vent yo besoin rive un seul coup <laughs> manifestation dans monde de jeunesse y a mandé magistrat j'en qu'elle présentait bilan est-ce que ça existe vraiment <laughs> Est-ce que tout ça existait vraiment? Bon poussière, quoi des bouquets fraises sont bien aimés? Ou comment se batte poussière? Attendez-moi, comment se batte poussière depuis quoi des boucs on passe et poussière pirade et l'obras river ka fou fléryo poussière font y camper. E bon, on est capable de dire nan salop magistrat, quoi des boucs a plus magistrat taba et ye. Ok, nous comprenons très bien ça m'a dit nous. Franchement, monte 17 cette Gomba, il aller, on bilan, oui, on le aller, on va chou. on va aller, on bilan. Moi, on va bilan. on va aller, nous, va nous on va aller, on ça. Parce que va la on Nous aller, on la aller, va aller, on nous aller, on va aller, nous va aller, on nous aller, on va aller, nous va nous on Faut nous mettre va nous on faut aller, nous <laughs> eh, il faut mettre radio à tout qui t'a fait un travail sérieux pendant Jovenel Moïse et m'a clé. Frère c'est sûr bien aimé, travail ça ou là ou t'a fait vraiment dans commune Croix des Bouquets. Là ça t'a une stabilité oui. Pas vrai magistrat. te une stabilité. C'est pas dans moment coup de balle t'a pété matin midi soir t'a une stabilité dans Croix des Bouquets. C'est pas mais gens ça ne journé donc des fois frères et c'est sûr bien aimé chacun me tape ou avant hier. Gon travail on moun a fait et puis updater moun monsant penser c'est seulement li wap sur updater sur tête ou tout updater sur on paye updater communauté ou la. Parce que faut mettre travail la Dieu a fait. Si jounen jodia, dis quoi les boucs capables gangsteriser comme ça faut mettre le bilan. Faut ne pas peur mettre le bilan. Si quatre cents mille euros au dis faut mettre le bilan. Parce que journaliste dans radio, tap di yon gen zam yon gen bal, yon kase komisa yon fè dis yon fè dat. Kampé de barricade, gang yon rejouen nou fon sel pou nou président. Donc, ou sa ou ki te fin fè. Pour obte ki tap fait? Eh bien, nan hen ko jovenel Moïse, folale folale. Eh bien, si ou sa ou ki pat men fè nan normal, imagine ou zon kwa de bouquets. Ces zones qui pile l'eau, ce grand canal qui t'a supposé fait, des asphates à terre, n'a boule ka pou voue, président, allez. nous président l'opposition président nous Nous avons l'opposition n'a qui nous disent ça nous fin des pour nous disent que population avons pour que population continue des faire qui nous confiance nous craser là encore. qui nous aujourd'hui à nous voilà nous perdons que nous avons des gens la pour que pour que ce soit bien aimé, bienvenue dans Haïti, pays spécial. Bon, Elle a commencé bien propre, ok Elle a commencé bien propre, pour aller bien couler. les puis, au seul moment, la vibe a changé. Au seul moment, on sentit le plein, mais un seul moment, on vit volé. Je vais l'église comme ça pour me défouler. Dis-moi qui côté m'a besoin de s'il vous plaît. Elle a commencé bien pour bien calme et puis hey il baila, mon ton oh, quel feeling a comme font Femme font convertir dans l'église, ça quand même. Juste pour me danser sel, ma ne pas mal vendre. J'ai senti dans volant volants, là, pour moi faire un na feeling. Comment c'est bien calme, et bi. Petit pip, bay la poum. On un Hey, quel plaisir. Mesdames, mademoiselles et messieurs, un weekend, end yon un week-end. Depuis week-end arrivé, c'est plaisir, gars. neg, ou contre la vi, ge de ou kwa ou nan la vie, ou femmes ou quoi la vie. Ou dans la vie, Gardez, même si tu as des auction, vie. Ou quand quand même. Ou beau quand quand Ou Ou contre beau. Comment vous pas beau? vie. Ou contre la Ou contre faut la Aïe aïe aïe garçon même sous auction ou Comme, même sous auction Comme quand même. Parce que il y auction pour y'a bayli emsu gen oksion a, a bo a <laughs> bo comment fait pour ma maria un nèg nan moment so pra oui? si bon, se nou pral bo a les s'gen mais c'est quoi l'histoire c'est quoi l'histoire nan prend oksion kon sa ta lere ou cassé ou ka ah c'est si déjà konn mes amis nan dix commandements c'est celle youn nou pou ko fait hein nan dix commandements bon, ou presque violé tout se. <laughs> mes amis c'est à pitié oui les mappes imaginent des comment et yon <laughs> hein? m'a fait seulement. Yon seulement m'a fait et pour m'a marié, pour me fait en silence, pour me fait un petit peu de la vie, et puis m'a fait un petit peu Non, non, non, ça va ça supposer. Et puis les mappes marient ensemble avec un neck tout nec a supposé crier. Il faut crier. Comment il va crier? Et bien, bah là, c'est facile. Pleurs de joie, papa, ici. Pour m'avoir venu avec serviette. Oh, quel feeling! Wow! Am vive si maman ça ou tout oh oh Ah qu'on y a à volant ça Bon fait si beau déjà fait bagaille déjà et qu'on y a l'option On volé Hein déjà est dans c'est seulement fait Imaginez dans commandements les comme ça Ou pas si poser l'autre devant Bon Dieu nous pas faire déjà pour bon, nous connaître de bon Dieu. Nous n'avons pas fait ça pour nous faire ça. on pas supposé faire une image taille. Nous pas supposé une représentation quelconque. Si Maman Marie nous redla, nous. Oui, nous n'avons pas fait ça. Donc, nous n'avons pas supposé prendre le nom de l'éternel en hein, vain. Et puis, de temps en temps, après, nous avons dit que nous avons un bon Dieu. Mais, Sami, dans la relation, nous avons fait toute action. Ça y est, oui. Hein? Y a dit comme ça. Pas prendre mari de ton prochain Servite de ton prochain La femme de ton pochin. <laughs> Seigneur, pitié! Pitié! Sami? Oh! Pis gof a dit le te. ça mm. tout y tou net. <laughs> Il y a un mes amis. Il semble que son sel pour peut Oui, non, non, non, non, non, non, non, non, ans, pour non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non seulement nous faisons des nous faisons les onions, nous faisons plat complet, nous faisons pain nous faisons tout. Nous faisons plus eh? Est-ce que tu comprends a <laughs> du ça, pas porter faux témoignages contre Des fois, l'autre, la gueule, la plaie ensemble, la vie, la la la nous Souti boubout la poul kittel poula avou. Pas de faux témoignage contre ton au hey, Nous fait ça déjà. <laughs> n'a pas point sous commandement, you know. Honore maman ou papa. Respecte yo. Oui, n'a pas n'a pas jusqu'à présent, n'a pas On kembe. En <laughs> coup ba de bâton, n'a pas jusqu'à présent, l'essaye. Observez les jours du sabbat. Ok, affaire des juifs n'appréhende toujours et ça nous toujours dit n'avait viva la grâce. Alléluia, bon Dieu. Avez-vous, dit tu ah ah ah ah ah ah pour ah ah ah ah ah C'est bien, ah bien. même pas c'est bien. pas C'est bien. C'est bien. Merci parce que tu suivi avec attention. Merci pour la fidélité On va passer sur nos passions. la prière. va formats la prière parce que la patrie est en danger. Moi, je aller m'appuyer quitter papa bonjour, parce que c'est les même celles qui est capable de protéger ou la vie avec la santé. Bonjour, bonsoir tout le monde. Nous sommes tous pas M. Foucault. avons croisé dans l'autre vidéo. Au revoir. À la prochaine.